Bonjour Victoria. Bonjour Thibault, enchanté de faire votre connaissance. Merci de me recevoir dans votre agence. Je vous en prie. Parlez-moi un peu de vous. Vous êtes installé quand ici Alors l'agence a été créée en avril 2016, donc bientôt deux ans. Deux ans. Euh, mmh. Effectivement, c'est un emplacement assez stratégique sur, sur l'avenue principale de, de Sainte-Maxime avec une jolie vue sur la mer. On essaie d'avoir un portefeuille assez large on essaie de se positionner quand même relativement sur du haut de gamme. C'est quoi les ingrédients de succès, Victoria, pour un agent immobilier qui réussit dans sa ville Alors tout simplement, travail, travail et encore du travail. On est ouvert 6 jours sur 7. Du fair-play, parce que malgré tout on est dans un secteur concurrentiel. Donc il faut savoir s'adapter aussi aux réussites éventuelles de nos confrères. C'est la fidélisation. Et, euh, et encore et toujours du travail. C'est quoi l'agence de demain Victoria Une agence qui, euh, qui se transforme euh, C'est autre chose ou c'est un peu comme aujourd'hui euh, Je pense qu'il faut être réactif, mais ça c'est euh, une, une valeur sûre euh, depuis la nuit des temps, donc euh, il ne faudra pas la bouger. Et, euh, et ensuite, on, on a certains outils qui peuvent être assez performants et, et dynamiques, je pense notamment aux visites virtuelles. Oui. Puis, toujours et encore de belles photos, un texte lisible et puis, et puis développer aussi à l'international pour toucher une clientèle d'étrangers. Comment fait-on pour se faire connaître localement Il y a de la concurrence et puis il faut développer le business. C'est quoi la recette Alors, on se fait connaître sur un marché local comme Sainte-Maxime en y travaillant depuis plusieurs années, ce qui est mon cas. J'ai commencé en 2004, donc euh, j'ai tissé certains réseaux, j'ai des clients fidèles qui peuvent revenir, etc. Là, euh, pour, pour exemple rapide, en 2007 j'ai vendu un appartement et en 2017, je l'ai revendu. Voilà, et j'ai plusieurs cas euh, comme ça. Il faut être présent, il faut être régulier, récurrent, euh, euh, faire de la publicité aussi, bien sûr, avoir pignon sur rue, ce n'est qu'un plus. Oui. Et, euh, Au travers d'une agence oui, ou au travers d'une agence, j'insiste vraiment là-dessus. Qui se fait remarquer. Oui, c'est important, c'est aussi sécurisant pour, pour, pour les clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Et euh, avoir un bel emplacement, c'est quand même un plus. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire>